Bien le bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour euh, la suite la suite de la présentation de la perle donc maintenant qu'on a fait le tour euh, du coup euh, il y aura les vignes à perles on a semé euh, le champ numéro numéro numéro numéro 20 en maïs on vient de faire celui-là. Il fait. Il fait. Il fait. Il c'est Il là là-bas, un en ensilage, ce sera pour l'ensilage. Euh... Ah oui, et puis on a un ciseur là pour euh, les vaches. Mais normalement, ça, ça devrait aller à, à l'ulteur, au tracteur. Hein. Mais bon, je laisse là pour l'instant, on verra par la suite. Donc, comme activité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Ah, bah si, je sais. Ce tracteur-là, il y a 40 heures. Laisse met On sert deux heures, le machin, est déjà tout péra. Tu nous compter combien ça Oh, 8000 euros Vaut plus de 142 000 euros euh, machin. Bon, du coup. On... Comment ça se faire à le coco On va faire le plein. Comment se fait Bah, il y aura de la fauche après. Donc, euh, du coup, on va aller faucher. Et voilà j'ai le plan on va passer un petit coup de carcher. pour que ce soit propre et on va partir faucher et donc c'est propre Ouais, parce que euh, tous ces silos-là, il faut les remplir hein, dans le silage. On a, a un biogaz à faire tourner. Lui. Il pas la peur de rentrer. Hein. Il, il commence à être bien rempli. Il y aurait ça aussi à vendre. là ouais, du coup, il y a ce champ à faire. Ce champ à faire. Et il y a un champ derrière là-bas aussi. Ouais, il, y a, il y a du tas. Il y a vraiment du pas Ah, bah tiens, on va ramener ça, au fait. Ici, on en a pas besoin. Voilà. Nous voilà repartis, 3h46. Ça filoche grave. Hein. Et allez, faire des conneries, tiens. Moi, on m'a dit dans la vie, il faut travailler. Alors, je travaille. Hein. Même à 3h47 du matin. J'en ai rien à foutre. Non, elle seulement aussi, c'est génial. Oui, je sais, pas besoin de m'engueuler. Les... Yep, on va être parti pour le ranger. Ah, on va laver les choses. Et allez putain, que des conneries. Ça c'est putain d'intérimaire. Ils, ils connaissent même pas le métier, mais par contre, ils veulent conduire. Hein. Et voilà. tricher un peu. On remède marrant. Voilà. Que des conneries, toi. Hein J'ai l'impression que t'aimes bien hein, faire que des conneries, toi. Mon bon, voisin, il part à 4h du matin. Il est chaud, le type. Ben ça, c'est le tracteur que j'avais depuis le début de la partie, donc c'est euh, pour ça qu'il est autant d'heures. Et voilà, on est parti. Ah oui, c'est Monsieur le Boulanger, avec sa WRC, là un bruit magnifique il y a une bonne caisse il y a chant à faire aussi non oh, il y a du temps il y a du yorus Et voilà, on est parti pour faucher. Il y a des arbres et tout en plus. mm Donc euh, voilà, comment ça va se passer les vidéos, ça va être du, du tranquille ici, c'est pas du euh, pas du Versailles ici. C'est pas là, c'est pas Mister, euh, Mister Brunette, hein. c'est Travailler, Travailler. C'est pas je regarde, euh, je joue en multi euh, avec mes potes et je les regarde, oui, quoi. non non, c'est à la dure comme à la dure et on est seul. On a les ouvriers pour nous aider, certes, mais sinon la plupart du travail il est effectué que par moi. Donc, t'as euh, capté quoi. Et après bon, les vidéos ça va être entre 30 et 40 minutes je pense. Donc, euh, sinon c'est tard, pas long à uploader. Bon après j'ai j'ai la fibre mais euh... comme on est plusieurs à être connectés bon c'est pas le top non plus on ça comme ça Donc euh, voilà. Donc euh, pour cette vidéo, on va faire le champ d'herbe euh, prochain champ d'herbe tranquille. Et puis euh, après, je pense que pour le, le prochain épisode, on fera les vignes. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être bien. On... Le seul truc, c'est que c'est long. Donc là, peut-être, ça va être un épisode d'une heure. Peut-être. Mais bon. Sinon, ça restera entre une demi-heure et... et trois quarts d'heure. Et après, on a acheté le champ là aussi, là. Tout à l'heure. Et celui en face. Bah ouais, mon gars. Euh, attends pour interminiser la perle et en plus j'ai besoin de beaucoup de paille et de, et de foin surtout surtout de foin parce qu'à l'ETA j'ai 500 vaches quoi c'est comme ça un truc de fou quoi. sauf que ces petites bêtes là ça mange ça chute comme il faut mais après une fois qu'elles sont bien grandes et tout en tu les revends tu' au moins une partie tu te fais du bénéfice et après comme ça tu fais un cycle comme ça et après pour euh, savoir euh, combien ça va me rapporter je fonctionne par quota. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de vaches au début. J'achète par exemple 120 vaches. Je me dis, du coup, je les fais grandir et tout. Et euh, arrivé quand elles sont à maturité, qu'elles sont reproduisent comme il faut, tout le surplus, mais tu le revends. Et, euh, donc, euh, par exemple, tu as acheté 50 vaches, tu attends d'en avoir 100. Vendre les 50, et tu fais comme ça au moins. Tu as toujours les, les mêmes ventes au fur et à mesure du temps. Dis pas ouais, mais pourquoi j'ai perdu l'eau comparé à il y a deux ans. Euh, et au moins, voilà, c'est sur un prix fixe et puis voilà. Au moins tu perds pas dans monter tes calculs Tu sais que tu rentres dans tes frais. Bon, en fait, euh, chaque fois que j'aurai euh, 100 vaches, hop, je sais que ce sera le moment de revendre les 50 boîtes et ainsi de suite. T'as compris ma cour J'espère bien. Donc, je suis plutôt content. Voilà, après cette partie, elle a, elle a trois heures. et quatre ans. et quatre ans de Quatre années. Quatre euh, fois douze jours, euh, ça ferait du cinquante-quatre jours, comme ça. 48 48 jours, ça fait 48 jours de, de travail. Oh, c'est un jeu qui est long hein. c'est vraiment euh, le style de jeu qui, qui dit bon euh, c'est pour te, te, te caler c'est vraiment euh, un jeu pour, euh, pour te caler tranquille quand t'as rien à faire fait chier un peu Hop, moi je vois ça ou j'aime bien aussi sa plaisance et sur la route tranquille Dites-moi euh, si vous voulez des, des vidéos euh, de TS2. Si ça vous dirait. Moi, ça me dirait bien. Mais bon, après, c'est de la route et tout. J'ai vraiment beaucoup parlé euh, pour l'instant. Votre mais... audience qui me suivent, j'ai 10 personnes pour l'instant. C'est déjà bien. On hein dira euh... Eurotruck. Si, au bon vouloir de mes abonnés, et merci pour les 18 abonnés, au fait, Ouais ces derniers temps j'étais pas trop actif parce que justement j'avais un problème de son. Le son, il est pas top, je trouve. Euh, J'ai réussi un peu à le régler, mais c'est pas encore ce que je voudrais. Après, bon, faudra que j'investisse dans un micro. Mais, euh j'ai d'autres projets en cours là et, et un 86 pas lu, euh, pas lu, non, un 86 most et bon ça coûte cher et, euh, ouais, du coup pour la configuration c'est euh, un Vilo most euh, course 44 et vos 2 cylindre euh, 86 most 81 most mais dû à la course, ça fait 86 cm3. Carbu 28 ce euh, noir Pipe d'admission Most et calme. Boîte à clapet 5, 5 mm de, degrés. Most, un, un disait rouge. Euh, un pot provisoire pour l'instant. Euh, C'est du vieux Souvenir 3 parce que par la suite, il va y avoir un pot qui n'est pas encore sorti dans le comics du Astrax. et franchement, ça va vraiment bien rendre avec la bécane. Donc, euh, dans la semaine-là, j'attends les le double radiateur, le deuxième radiateur. Je ne peux que le commander maintenant, parce qu'il n'était pas en stock avant, chez Saint 50 -E. Alors, j'ai vu qu'il était en stock euh, dimanche. Ah, je l'ai commandé direct hein. Faut chercher à comprendre, direct. Avec les durites, les colliers, et le radia, il y en a pour 140 euros. Et euh, rien de ça. Après, j'attends le, le mois prochain un kit carénage neuf complet. Parce que, il, y a, il y a le nouveau kit déco qui va arriver sur la, la bécane. Et après, j'ai aussi. Euh, juste faut que j'achète une carte SD, une, une GoPro. Et, et puis, euh, et puis euh, donc les vidéos moto vont, vont démarrer aussi. Il n'y aura pas que du farming sur la chaîne, il y aura aussi de la moto. Et si je vois que la moto marche bien, euh, enfin la, les vlogs moto marche bien, je ferai une deuxième chaîne dédiée à ça. Parce que normalement, cette chaîne-là, c'est surtout du, une chaîne gaming. Donc, euh... bon. On a bientôt fini, là. C'est pas mal, ça filoche. Je te le dis, mon copain, quand il n'y a pas de branleur euh, qui travaille, ça filoche. Comme les de France c'est pareil. On filoche. Comme ça, là. J'aime bien leur petit coup de sifflet, là, avec le, le mouvement de la main. Pour ceux qui connaissent bien sûr. Donc euh, c'est plus plutôt chaud. Le son en plus il est vraiment pas mal. Là. Bon, il n'est pas tip top mais bon j'ai pas de micro j'ai des écouteurs là et euh, bon ça a l'air d'aller. J'ai tester un peu c'est pas trop mal. Là. Bon sur ce, on va se laisser là. Euh, et, puis euh... et puis, voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, euh, bonne journée à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Ça me ferait très plaisir. Au revoir.